Parce que c'est des depuis, donc euh, faut tenir les deux points en même temps. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Croton les Doigts sur euh, Enlisted. Et salut à tous! Et donc toi t'es sur le point A et moi je suis sur le point B. Ah ouais, tu m'as abandonné. Toi tu m'as abandonné, oui. Ça commence déjà bien. Oh là, là. Je vais. On va voir le gars team? Vite vite! Entrez dans le bunker, les amis. On peut faire des fossés? Comment ça, fossé Il y a un type qui est en train de creuser dans la route Mais non <rire> Putain, Il faut que je, il faut que j'essaye l'équipe les, les de logis ah. Il a fait un trou pour que ça fasse un fossé Soit on peut s'y cacher Oula, il y a un mec lance flamme qui est arrivé dans le bunker Il a il a détruit toute une cime ah. Oh mon dieu Oh je suis en train de... En train... Vite, vite, à l'aide, à l'aide, à l'aide Twist. ah mince, connexion réseau perturbée non, laissez-moi jouer non oh purée, le lance-flamme qui nous a découpé oh mon dieu Oh, vous avez l'air de sera quand même. Bah, on, oui, on s'est fait déboîter par, un, par une escouade de lance lames C'est un petit peu dur de l'assumer, mais euh, c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est tous, tous cachés dans le bunker, mais il y a le mec avec son lance lames qui est arrivé. Et... Ouais, il nous a fait mal. Pour pas dire de mauvais mots, euh, il a pas voulu être très gentil avec nous, quoi. Mm. C'est bon, j'ai contrôlé la situation. Ah, j'ai repris, repris le contrôle de la situation. je me suis fait une place fortifiée j'ai caché toute mon escouade dans, un, dans une tranchée hmm. avec des sacs de sable partout autour <rire> j'ai mis une case de munitions et des barbelés Là si on perd le point B il faut qu'on tienne A aussi longtemps que possible euh, Je pense, il faut aller récupérer B là, tant qu'on a A je pense que tu peux aller récupérer B Ok. Non, l'idée c'est ça. Tu peux venir euh, cacher ton escouade avec moi euh, sur euh, A, ah, dans ma tranchée. Ouais, ok. Tant qu'il n'y a pas de, de frappe d'artillerie, tout va bien. Vilain monsieur il nous voit pas euh, tout oh, va bien je vois les vilains monsieur arriver ouais. Ils m'ont eu Tu t'es fait eu Ouais je fais avoir Merde Ah bah on a des alliés qui vont capter Il y a de la présence ennemie sur euh... Sur A Ouais ça me rassure pas parce que je sais pas trop où ils sont Je crois qu'il est mort Ah c'est ça ton bunker Ouais t'en penses as quoi T'as rien creusé fait, en fait, t'as juste rajouté fait, des... Fais X Fais X et vers le sol, là au milieu et. Ah ouais scole, mais je connais, je connais ah, Mais je vais pas les mettre exactement au même endroit Ah tu veux que je vienne construire pour toi alors Oh si euh, tu, tu, tu veux mais sinon je vais me débrouiller De sable, que deux. Ah, ah mon en fait, euh, mon mec, euh... ils sont là, ils sont devant, ils sont à côté du bunker. Ah, ah oui, il est mort. Un... Hydro, derrière la porte. Ah, oui, il y en a un deuxième à gauche aussi. Ok, je l'ai eu. Putain, il, il, il était en train de détruire son... Il y a un char Ouais. Oh merde. Bah, euh, je vais le tuer. Attention, on t'approche pas, j'ai mis un pack explosif derrière. Ouais, mais attends, j'ai un, un bazooka. Ah, je l'ai pas eu. Il a bien le a... canon Yes, euh, ça c'est parfait, regarde. Super. Il est mouru. Ah, il est détruit. T'as oublié tes cours de français en Allemagne, en tout cas. Pourquoi oh, Il est mouru, je sais plus quel était le précédent, mais. Ouais, enfin, la base quoi. Rien de ah, grave. Il y a du monde carré sur ton bunker. Ouais, je vois à ça. J'ai ah, lancé des explosifs Je crois que je l'ai eu. Ah, mince, ça. En train de mourir, euh, ouais, bientôt, t'occuper ton escouade parce que c'est un petit peu de la merde là. demande dans ton bunker, ouais, je vois ça, je vois du mouvement. Hop, Ah a B, magnifique. Vas-y, je vais me cacher dans le bunker. Ok, hop. T'entends le char Ouais, j'entends, mais... Je vais mettre euh, une frappe sur le char, sur A. Vas-y, vas-y. Fais gaffe. 3 secondes et la frappe elle arrive. À travers des buissons, encore saloperie de botte à travers 12 buissons, je me fais tuer. Magazine Isler, là là. Tu comprends ce qu'ils disent tous les bonhommes Ouais, enfin rapidement. OK. Après le... fois pas, c pas mon principe, Enfin en gros, magazine Isler c'est genre il a plus de munitions. Celui-là, enfin, je l'avais je... deviné. <rire> c'est ouais, les après, autres que euh... parfois j'ai même du mal à reprononcer. Pas, j vais... J le prochain que j'entends, je vais, j vais... Ok C'est un char qui arrive ça, non Ah non, c'est le, le char allié au milieu du coin Euh, je crois qu'il y a un autre char Fais gaffe, grenade Grenade Euh oui Char ennemi Char ennemi Il y a, il y a un char, il y a un char ouais, J'ai pas de quoi le casser Ils sont, ils sont sortis du char. Je crois que je l'ai eu le char. Magnifique. Derrière Hop, j'ai eu un mec. Euh, ok. Alors, maman anti-char. Oh Là, frère, euh, c'est une compagnie qui arrive derrière les buissons. Une compagnie entière, hein. Derrière les puissants Oui, genre là. À Toujours la même chose, genre j'aurais... Ré... Les ennemis je sais ils sont à côté du bunker, comme un con je sors du bunker, ce que je me retrouve en 1 contre 5. Mmh. Des bots qui réagissent au quart de seconde qui se retournent d'un coup, euh, tu sais pas pourquoi. Il fait un bruit de pas peut-être. moi j'entends pas des bruits de pas euh, quand je suis à la guerre en train de me battre contre, euh, et qu'il y a des bruits euh, comme ça, ambiants hop je suis en train de faire un, un barbecue <rire> je suis en train de faire un barbecue je suis en train de brûler toute sa compagnie Récupérer un lance-flammes Ouais oh, c'est le mien. Ah t'as débloqué un lance-flammes. Ah mais je l'avais déjà ouais depuis longtemps. Sur cette campagne j'ai un peu tout. Ah, okay, okay. ah j'ai pas encore débloqué les lance-flammes, même avec les japonais. Mon Panzer 3, tu m'aides euh, Hydro Euh, comment Tu, genre, tu m'aides Comment tu veux que je t'aide Ah, y'a des gens, ils me tuent depuis tout à l'heure. Ouais, enfin, tu sais quoi. Il euh, a pas de perso avec clé, on est d'accord Normalement, non. Enfin, pour réparer un cher tu veux dire Ouais. Normal, normalement, s'il y, y a des kits de réparation. Mmh. mais faut l'acheter je crois, il faut le débloquer enfin c'est pas un perso spécial en gros c'est juste un truc que tu as joué. je vais chercher de, de la hache de l'explosif ah mince ils ont détruit mon point de ralliement. quand je dis que tu m'aides c'est genre t'évites qu'il y ait des... des mecs qui arrivent à côté de moi quoi en, en... oh ça, merde ça c'est ça c'est pas bon j'ai plus qu'un bonheur ah, hein. mais là je, je perce pas de face mais je perce pas de face Cassé là, c'est bon, putain de chier. Je me fais prendre par une compagnie entière. Là, il y a un chat sur ma position. Ok, j'arrive. de l'air l'artiller sur le charge. En okay, tout cas je vais essayer. Oh mais pardon Excusez-moi madame Pourquoi il y a une compagnie entière d'américains devant moi Allez, allez ouais, J'ai vidé deux chargeurs de, de gueux comme si c'était un MP40 le truc hmm. Je te jure mais j'ai vidé le chargeur en une seconde C'est une blague Je veux bien mourir, ne pas mourir. Ah, c'était mort. Mais on est fort là, hein. Mmh. On est en train de les déboîter encore. Tu verras, à la fin de la... de la partie, en face, ça aura déconnecté. Il y a déjà eu 13 ennemis. Euh... Donc 3 qu'on déco. 13 ennemis. Ah ouais. Je me demandais comment tu savais ça gris. Il y a deux monde qui arrivent à gauche Ah oh, ils sont plus nombreux que nous dans le point Et il y a un char qui arrive ah tout de suite il n'y a plus mon checkpoint et tout de suite euh, on perd. Oh là là. C'était grâce à ton checkpoint c'est ça que tu es en train de me dire. Bah... Euh, N'empêche, euh, depuis qu'il est là, depuis quasiment le début de la partie, on n'avait pas perdu le point. Je vois, je vois, non, c'est bon, c'est bon. Les arguments se tiennent. Il ne me bat pas contre toi, Hydrogen. Ok. Taquinée, hein. mmh, mmh. Comme d'habitude Évidemment Un Camarade de montant Je mets une frappe d'artillerie sur la tête aussi Cache toi dans le bunker Il euh, n'y a plus personne dans le coin C'est une mauvaise idée ah, D'accord, bah, je mets derrière, derrière le coin ouais. Soit sur la colline, soit côté bunker ah, Ouais, t'inquiète euh, Si, il y a un mec dans le... au milieu là, dans la radio Ok Je l'ai découpé C'est un char ça, je le connais Ça Il y a un char allié charlier, ah oui d'accord il euh, y a un char ennemi aussi au milieu là d'après okay. j'ai marqué le char Ah, y y'a juste du monde au milieu du pré mec hein. ah ouais. C'est genre euh, peut-être 20 mec hein. Peut-être pas 20, hein. plutôt 10 mais. Si on en tue la moitié avant qu'ils arrivent déjà ce sera pas mal Je suis en train de gérer, je me mets, au... mets au boulot hein. Ah ils ont plus de tickets, ils vont bientôt perdre. Bah ah, GG. Yes. Bien vu. Ah j'ai eu 35 de score après le... la fin de du... la partie. Bon, ils t'ont encore oublié dans les classements, c'est vraiment pas, pas sympa de leur part. Mais je comprends pas, mais je suis rien, je suis pas meilleur soldat d'assaut, je suis pas guerrier polyvalent, je suis pas lance flamme je suis pas tacticien, enfin je suis une merde <rire> ou quoi? Les 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 ils ont le droit à une récompense et Crouton, non. C'est une honte. Ah Putain, c'est pour ça que je progresse pas, hein. Parce que le jeu te récompense pas assez. Ouais. Hum. Le jeu est raciste. <rire> je, vais, je vais appeler Gaijin hein. Je, pense, je trouve que c'est une honte. Un peu, je fais des améliorations et après, je serai reparti. Alors j'ai le droit à un sniper, un tireur d'élite, un opérateur radio et un sap. Donc, tu m'as dit, un mec, il était en train de creuser une tranchée. crise ouais. À la peine. Euh, régiment de grenadiers, non. Ai de fusiller, régiment de fusil, régiment, bla. Bataillon de génie, tac. On va le mettre là. J'ai les avions, mais je suis pas du tout bon en avion. Ouais, c'est pas ouf. Hein. La, la manœuvrabilité est difficile. Elle est genre horrible. Est-ce que je peux acheter un opérateur radio Non. Ah. Ah, parce que avec les. Dans cette campagne, je suis prêt. Euh, dans cette campagne, le le bataillon avec les lance flammes il est niveau 6. Chez les japonais, c'est genre niveau 16. Ah non, ouais, il est, il est rapide. Et après, t'as les MP40 au niveau 9, le Panzer 3 au niveau 10, les mitrailleuses au niveau 11. Enfin, ça va. Hmm. Oh. J'ai une escouade qui est déjà niveau 20. Bataillon de grenadiers. Ah j'ai déjà joué une fois dans cette carte Je me rappelle pas On doit défendre Merde. Ouais C'est pas drôle <rire> C'est trop facile de défendre Ils vont venir par où euh, ah. là, par, par le seul endroit qu'on va leur laisser, c'est-à-dire la porte principale. Ah, un char qui arrive. Oh! Regarde, je peux poser des canons anti-chars et tout. Tu veux Viens, vas-y. Pourquoi il y, y a déjà un char euh, dans notre camp? Viens bien ça va y a aussi un type avec une voiture. Oh mon dieu! On va voir si c'était trop facile. Vas-y je pose le canon anti-shirt juste en face. F Entrée utiliser. Bim Hop Char détruit Déjà Bim Voilà. Tac, c'est bon. Problème réglé. Bah en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre des packs 40 quoi ah, il ouais, pas que 40. Ah, il y a du tigre. Aïe! J'étais sur le toit et je suis tombé. Il y a le sol qui a cassé sous mes pieds, je m'y attendais pas. Oh, pauvre Hydronien. Mmh. Le sol a cassé sous tes pieds. ça mmh. oh, alors. Je pose un canon anti-aérien. Je pose quelques sacs de sable autour pour le protéger. Histoire 2. Tac. Et après je vais faire de la chasse à l'avion. Le déboîter, oh, il vient droit sur moi. Oh, c'est magnifique! Oh, touché! Allez, hop, tu vas crever. Vas-y, va dans le mur, s'il te plaît. Il a... Non, il a... il a réussi à survivre. Non, il a fait. Tant possible à la basse altitude Ah putain c'est fini Allez, dans le décor Il y a un avion encore. C'est mon moment. Je vais lui faire la peau. Tu veux pas essayer de, de faire de la chasse à l'avion euh, Hydro non, Je te laisse faire, t'as de t'en Ah non, ça c'est un allié merde. J'étais en train de tirer sur un avion allié. un allié oh non oula il est bizarre ce perso il s'appelle Edgar Ter tu... avec deux T yeah. tu, changes, tu changes un T pour un L et hop c'est pas, pas le même personnage C'est vraiment des mauvaises personnes, hein. on dit des Allemands en plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Ils ont un checkpoint. Euh... Dans la gauche, à la gauche, ouais. À la gauche du point non De, De l'autre côté, plutôt à droite, je dirais. Ils en oh, ont peut-être hein, pas. Ça, c'est un char ça Oh mince! Pourquoi est-ce que ce dieu il fait le tour et il vient pas là du côté? J'ai mon canon anti-char. Il est pas cool le mec, hein. Il... Il... Enfin, si genre il y a mon canon anti-char d'un côté de la maison, bah le mec il passe de l'autre côté. Oh le... Merde. Oh mon dieu, oh mon dieu. Hop, hop, c'est le temps de faire un petit barbecue là il n'y a plus personne. Mmm, miam miam miam, petit barbecue. Hop, le barbecue. Mmh. Miam miam miam miam miam. bon dîner, de l'américain grillé On a tué la moitié quand même. Ça va, ça va. Non, il est rentré dans mon canon. Il nous a mis des roquettes dans la gueule Oui là on a perdu le compte Ah oh, mais écoute un peu croton. T'as désactivé pas... le son Non non j'étais en train de réfléchir à détruire un avion ou un tank et... Ah. Et je trouve un petit peu dommage aussi euh, Dans les listettes, c'est le volant qui tourne pas quand tu prends une Jeep T'as vu plus, ça oui. L'animation du volant Ouais. Genre, euh, ta Jeep, elle tourne toute seule et ton volant, il reste tout droit. Je crois pas avoir déjà pris de Jeep. Ah, t'aurais pu, je suis, dans, je suis dans une Jeep là. T'aurais pu venir avec moi mmh. On aurait fait un petit, voya un petit voyage de, de santé ensemble. Regarde, je suis à côté là. Je sors du bâtiment et je t'attends avec une Jeep. Euh, qui va défendre euh, on, on reviendra quand ce sera nécessaire Vas-y viens, allez hop, on monte Regarde L'animation du volant elle tourne pas Euh je le vois pas... Ah oui t'as raison Ah si a que ça, ça va aller et le compteur de vitesse aussi marche pas Pourquoi t'es descendu Bah pour défendre Mais c'était plus drôle d'aller faire un tour Oh mon dieu Oh mon dieu Oh j'ai trouvé leur point de respawn oh T'as peur Dans une tranchée il y a... Mm -hmm. Plein de mecs allongés, c'est free kill A l'aide, à l'aide Hop hop hop Laser Hop j'ai eu celui qui était à droite euh, Il est où leur point de respawn Ça doit être par là hein, parce que là regarde euh, tout ce qu'il y a c'est du fric qui l'a j'appelle ça. Elle est où la hache Le couteau, bim bim. Hop. Ah tu l'as trouvé Euh non j'ai pas trouvé. J'ai juste tué de l'amis. Merde. Bien, on retourne dans la tranchée, là c'était fric ah, On les voyait vrai. venir. Euh Oh merde, pas une bonne nouvelle ça. Fais gaffe, y a du monde en fait dans le pré. Merde, y a de l'Américain couché au sol là à côté de moi. On va voir, hein. couché dans le pré, l'américain. Euh, je le vois pas. Ça s'appelle la racaille américaine. À, à l'autre bout de la tranchée, à gauche. Ah, je suis un petit peu bloqué là. Il a eu les deux. Attends, je, je remonte. Ah non, merde. C'est ça, c'est quand tu joues contre des bots, putain, tu te caches dans le pré, les mecs qui te trouvent, c'est une honte J'espère à, à Heroes in General 2, ce sera pas comme ça, hein, pas des squads Avec des bots qui te trouvent, euh... mm. n'importe quoi Oui il est en train de décoller mon canon anti-char. En train de décoller Ouais enfin il... Ah ouais c'est bon il est retombé. Une frappe d'artillerie. Euh, je vais mettre la frappe juste devant moi. Là tu vois le mec, euh... en gros, je vais te dire la discussion qu'il y a eu là entre les, les mecs. un mmh. il, a, il a dit euh, j'appelle l'artillerie et à la radio ça a répondu euh, compris euh, feu. Ok. Enfin c'est des discussions bancales quoi, c'est mmh. de base quoi. Bah histoire de... Un... Histoire, l histoire de... de c'est ouais. ouais. ça. Rien d'incroyable. Ou alors, des fois ils disent euh, je saigne et tout, enfin. Ok. Oh mon dieu! Nani! C'est rentré dans le bâtiment. Ah. Dans le bâtiment. Quel, euh, Il est quel américain? Nombre. Je crois qu'il est mort. Allez venez les, venez les boys Hop Tac je vais prendre mon sniper et je vais aller me cacher dans un coin Ah sur le toit peut-être euh... Oui, alors l'Américain qui passe juste devant moi, là, il m'a fait peur. du mec il y a du monde dans la tranchée ok yes bien vu magnifique parfait bien joué est ce que j'ai une... une médaille cette fois <rire> c'est le grand espoir oh cette fois-ci t'en as une et moi j'en ai pas <rire> Guerrier polyvalent, bien sûr, frère, j'ai tout fait. J'ai pété de l'avion, j'ai pété du char. Euh, si là, si là c'est pas de la polyvalence, j'ai fait sniper. Ah, magnifique. Hmm. Oh, bon, yeah. et bien, euh, bien joué, hein. on aura fait quatre victoires sur deux ouais. vidéos. Pas, pas une seule défaite, c'est quand même dingue ça. Ouais. Je raconte l'erreur que je gagne moins avec lui quand même. Ah ouais. Faut dire la vérité. Ah C'était peut-être un hasard. C'est peut-être. <rire> T'arrêtes là Ouais, je vais m'arrêter là. Okay.